La division est peut-être une des opérations de base les plus compliquées, et il est important de savoir lorsqu'un nombre est divisible ou pas. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par définir ce qu'est la divisibilité. C'est quand un nombre entier est divisible par un autre nombre entier, et que le résultat, le quotient, c'est aussi un nombre entier. Comme d'habitude, avec un exemple, c'est plus explicite. Donc 20 est divisible par 4. Car 20 divisé par 4, c'est 5, et 5 c'est un nombre entier. Donc, 20 est divisible par 4. Par contre, on peut diviser 21 par 4. C'est possible de faire cette opération. Ça fait 5,25. Mais comme 5,25 n'est pas un nombre entier, bah, du coup, 21 n'est pas divisible par 4. Divisible par 4, c'est quand, lorsqu'on divise par 4, ça donne un nombre entier. Et maintenant, on va avoir plein de critères de divisibilité pour différents nombres. Donc prenez bien en note, un nombre est divisible par 2 quand il est pair, par définition des nombres pairs. Je rappelle que les nombres pairs, c'est les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5, comme vous pouvez le voir dans le livret de 5. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. On a déjà vu dans la vidéo précédente, quand on divise par 10, on décale la virgule d'un rang. Donc si le chiffre qui se retrouve après la virgule, c'est un 0, ben, on va pouvoir oublier ce 0, ça sera bien un nombre entier. Et enfin, c'est divisible par 25 si le nombre se termine par 2 fois 0, comme 100, 25, 50 ou 75. Voici des exemples. 198 est pair, donc il est divisible par 2. 205 se termine par 5 donc il est divisible par 5. 2010 se termine par 0, donc il est divisible par 10. Et là, c'est facile, on décale la virgule, ça fait 201. 175 se termine par 75, et donc il est divisible par 25. On va maintenant voir des règles un peu particulières pour 3 et pour 9. Elles sont vraiment à bien comprendre et connaître. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. On va voir juste après un exemple. Et de la même façon, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc exemple, 72. Si on fait la somme de ces chiffres, c'est le chiffre 7 et le chiffre 2. Je rappelle qu'un nombre est composé de 1 ou plusieurs chiffres. Et 72 est composé de 2 chiffres, chiffres, 7 et 2. Si on fait la somme, donc l'addition, 7 plus 2, ça vaut 9. 9 c'est divisible par 3, donc 72 est divisible par 3. On pourrait vérifier et faire le calcul 72 divisé par 3. Autre exemple, est-ce que 171 est divisible par 3 A votre avis, mettez pause et essayez de donner la réponse. Alors vous avez dit que c'était divisible ou non divisible Bien, Si on fait la somme des chiffres de 171, ça fait 1 plus 7 plus 1, ça fait 9. 9 est divisible par 3, donc 171 est aussi divisible par 3. Enfin, est-ce que 396 est divisible par 9 Appliquez la règle qui est juste au-dessus. Est-ce que la somme de ces chiffres est divisible par 9 Mettez pause, faites le calcul. La réponse est oui. 3 plus 9 plus 6, ça vaut 18. 18 est divisible par 9, donc 396 est divisible par 9. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez la division 396 divisé par 9 dans votre cahier d'exercice ou dans votre cahier de théorie. Mettez pause et faites le calcul. Est-ce que vous avez fini Il est toujours bon de s'entraîner à faire des divisions et là, quand on fait le calcul, on trouve 44. Est-ce que c'est ce que vous aviez trouvé Comme d'habitude, retenez bien les critères de divisibilité. On va les appliquer en classe dans des exercices. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.